et eh bien bonjour à tous alors on se retrouve le deuxième jour du tour de plaine là je vais vous montrer les cultures d'été un peu comment ça se passe par rapport à... ça fait un moment que je vous ai pas montré euh, l'état des cultures ici là on se retrouve euh, au soja là vous, vous rappelez euh, si vous l'avez pas vu il y avait une petite vidéo de mon entrepreneur qui est venu le semer avec un semoir monograine tous les 60 Bon, là je vois qu'il y a encore des dégâts de lièvre. Il commence à me courir sur le haricot. Alors, regardez, le colza, il n'y a jamais moyen que ça naisse au mois d'août. Et là, mi-juin, ben, il, est, il est né euh, tranquille, pépère. Cela, c'était un précédent colza l'an dernier. J'étais à réfléchir, je disais, si des fois il y en a plus qui naissaient. On les laisserait en on, on moissonnerait le soja au mois d'octobre, mais bon il n'y en aura jamais assez. Alors c'est assez marrant. Vous voyez il y a les, les deux cotylédons à la base du soja et après il y a deux feuilles rondes. Et après c'est des feuilles trifoliées comme on appelle ça, comme la luzerne mais en plus gros. Et c'est du et vous voyez euh, le dégât typique des lièves En fait, c'est juste pour boire un coup. Euh, au lieu d'aller manger de l'herbe, il, il trouve plus le tournesol parce qu'il est trop haut maintenant. Ben, maintenant, il coupe le soja. Mais il va finir dans dans du pinard. S'il y a un chasseur qui passe par là. Près niveau herbe. Je sais pas si vous, vous rappelez.. Euh c'était un pour parler poliment un chantier c'était un terrain que j'avais préparé un mois et demi à l'avance de semer ce que je trouvais que mon premier passage n'avait pas été bon j'étais à gratter pour les maïs et j'ai dit ben pourquoi pas aller gratter pour les soja à l'avance et après il s'est passé 90 mm et vous voyez là cette mode elle était indestructible et comme c'est argileux ça a plus ça vantait ça a replu et vous voyez il y a un terrain euh, un terrain tip top normalement derrière là j'espère que cet hiver fasse enfin, automne on va réussir à semer le blé parce que ici c'était prévu en blé. Ça n'était pas possible. Fin décembre, on a réussi à semer d'autres champs. Celui-là, j'ai voulu essayer. Et je me suis fait une frayeur. J'ai failli m'en casser. Alors là, il y a eu du du glyphosate. Vous voyez, les chardons, c'était ouvert. Hein. Vous verrez dans la vidéo Smith, c'était un taille. Et voilà ce que ça donne. Là, il y aura juste... Petit rattrapage, mais je vais attendre un petit peu parce que vous voyez là avec les dernières bah, pluies là, on est à 30 mm. Il y a des dernières levées et je voulais vous montrer un truc pourquoi j'avais fait au lieu de semer avec mon semoir à blé. Cela se pensait assez cher. Là, vous voyez mon entreprise de travaux agricoles, il coupe les rangs par gps moi avec mon soir j'aurais recroisé euh, j'aurais pas pu se mettre avec mon soir à maïs mais il y en a qui s'aiment au soir à blé Et vous voyez ça coupe assez rapidement le tronçon c'est moi ça aurait avancé plus comme ça ça fait vraiment des grosses économies euh, si on a mis 20 doses euh, 20 doses pour 5 hectares euh, c'est pas excessif ça c'est environ euh... ah, ça c'est mon jalon ça faut mieux que je l'aille là Hop, ça fait pas excessif ça fait 450 mille pieds à l'hectare et là le seul euh, la seule seconde intervention que je vais avoir c'est faire ce rattrapage là euh, pour euh, détruire quelques mauvaises herbes après je vous ferai une évolution euh, voir quand ça va fleurir parce que c'est une première aussi pour moi hein. j'ai jamais trop côtoyé cette culture voilà ah bah vous voyez encore et il ya ses crottes en plus il laisse ses traces Mais cette année ouais les lieux c'est assez impressionnant bon, maintenant on va aller voir euh, le tournesol on nous voilà rendu au tournesol qui avait été semé vers le 4 avril j'avais pris euh, la décision de le semer assez tôt cette année puisque la température du sol était bonne et on avait une fraîcheur résiduelle qui était pas trop mal il y avait que la parcelle où je vous avais montré le binage la semaine passée là enfin les semaines d'avant où j'avais eu un problème euh, dans l'argile qui était un peu trop sec et il y avait eu des levées en différents avec des chardons en prime. Bon, il y a des faisans, je sais pas où il est. Alors, il ben y, y a un tout seul là, on l'appelle comme ça. Et je sais pas si vous vous rappelez, Alex avait parlé que le tournesol, il s'arrête de tourner quand il est en fleurs. Et c'est vrai, là, il est soleil levant. Soleil levant euh, voyez il est là-bas et c'est bien vrai là il tourne plus on voit bien il euh, bah y a de la biodiversité en plus dedans un cartame je crois euh, ce qu'on m'a dit l'autre jour et il y a plein de petites méligettes bah ouais il y avait eu des colza une année mais vous voyez les méligettes là mangent pas le bourgeon des comme les colza là, c'est des pollinisatrices. Et après, va bah, y avoir les abeilles là dans la journée parce que là on est un peu tôt. De première heure, on pourrait dire Oh ben il n'a pas beaucoup de feuillage, il couvre pas le sol, mais avec la sécheresse qu'il y a eu pendant deux trois semaines, là euh, ils ont réduit leur euh, volume foliaire. J'aurais mis l'azote euh, pot de bonheur. Ils avaient euh, une dizaine de feuilles. J'ai décidé de le mettre parce qu'il y avait eu euh, de l'eau bah, trois jours après l'application. Et après j'ai fait un binage euh, les deux jours suivants. Ça s'avait dû mouiller euh, 7 mm. Et vous voyez, j'avais fait un beau binage. Par contre, bah, celui-là, particularité, euh, lui, il est bizarre. Il s'est arrêté euh, soleil couchant, mais il n'arrive plus à tourner. Ça, c'est bizarre. Ah, bah, il y a une autre bestiole dedans. Ah, bah, ça, c'est une euh, cétoine. Ça se bourre en nectar, ça, c'est assez impressionnant, les cétoines. Et encore plein de méligettes. Après il y aura les bourdons Mais vous voyez euh, il a encore le temps là la, la tête tourne encore quand la tête est en l'air là il va commencer à vouloir euh, passer côté est comme ça là et il ne tournera plus je vous mettrai en lien la vidéo d'alex où il en parlait et c'est vrai que ça se confirme et là ce matin vous voyez il... oh, avec les 36 mm là il... je pense que il va vite changer bon sinon il n'y a pas eu trop de dégâts de bon ça va là bas c'est moche mais que... il n'a pas eu trop de dégâts d'oiseaux si on avait mis les efforts au cher comme les autres années et Sinon, bah ça avance bien. Vous voyez ma main à côté là. On verra ce que ça donne. À espérer qu'on aille euh, des petits orages euh, réguliers. Ah bah bataille, il y a une coccinelle. Là. Elle est cachée à l'abri. Voilà, bon, il y a une levée plutôt régulière. Bon, là il y en a qui avaient levé un peu plus tard. C'est bon, il n'y a pas forcément de l'humidité partout dans le sol. Bon, nous voilà rendus dans les févroles, euh, vraiment un <rire> atypique. Elle a été semée, euh, je crois, fin janvier. Euh, C'était assez compliqué, j'avais labouré euh, Début janvier. Sur le sol gelé, j'ai passé avec les pendaires à euh, engrais, semé 200 kg hectares de févrole Et j'ai passé une vieille herse plate euh, juste avant que ça dégèle. Bon, au début, c'était pas c'était pas si joli que ça. Bon, là, je suis dans le passage de tonneau. C'était pas si joli que ça au début, et puis ça s'est arrangé. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Il euh... y a quatre étages de gousse euh, à environ, des fois sept étages de gousse. Les maladies de fin de cycle elles arrivent. Là vous voyez c'est des points de rouille mais bon vu le stade oisson les graines sont sont quand même formées là-dedans c'est la févrole en fait c'est comme des, des fèves mais sauf que les graines elles sont plus petites maintenant on arrive à en manger euh, c'était pour les couverts là que j'en ai fait mais euh, je vais finir par en faire euh, en culture euh, Principal, euh, pour essayer d'alterner, pas faire que du tournesol, euh, pas faire que que des colzas. Bon, là il y a une folle à one, je l'arrachais. Bon, les renouvelisons, bah ça, ça s'en ira au déchômage, et sinon euh, elles sont pas trop mal. Je vais vous montrer aussi un petit truc. j'ai reçu euh, de RBA Buzz là, le réseau biodiversité pour les abeilles j'ai refait ma, ma bande ma blonde, bande fleurie alors là actuellement il y a la facélie qui est en fleurs bon, j'ai entendu un bourdon je sais plus il y avait un bourdon là tout à l'heure On va le laisser butiner. Moi j'adore ça, les les bourdons, les abeilles. Cela j'avais semé du sainfoin une année, euh, ouais, il y a trois ans. Et dans le coup, bah, j'avais demandé euh, de la semence de couvert et on me l'a gentiment envoyé. Euh, J'essaierai de vous retrouver le mélange que je vous mettrai en description. Ce doit y avoir du sainfoin dedans. Voilà on voit bien l'effet ici là euh, malheureusement avec le sec on s'est pas crevé peut-être qu'avec les 36 mm là, ça va repartir mais il ya une grosse concurrence hein, quand on dit que l'agroforesterie ça marche maintenant la petite de sol euh, j'y crois pas trop ce mine de rien là il y a mètres m. Et à côté là où il y a moins de racines, bah c'est beaucoup plus poussé. Le maïs. Alors le maïs celui-là, il avait été semé le 14 avril. Vous voyez qu'il a il a bien poussé en deux mois. Il commence à faire ses ses racines supplémentaires là pour euh, ah bah vous n'avez pas montré il y a des pucerons là on sait pas trop grave parce que à cette époque il y a beaucoup d'auxiliaires ça va pas poser problème mais il arrive que certaines années il euh, y en a qui soient embêtés. après c'est une question de seuil il y a un nombre euh, faut vraiment que le maïs y soit bombardé de mais là euh en état sanitaire euh, il va très bien je vous montrerai une photo euh, du relevé de cette semaine en pyrale je trouve qu'il y en a beaucoup cette année est que ça fait cinq ans que je suis euh, l'évolution des des pirales et là comme avec l'automne euh, le broyage n'a pas été trop bien fait je Pense que le broyage, quand même, on reverra là au relevé au mois de septembre ce que ça donne le relevé larvaire. Mais je pense qu'on va avoir augmenté la, la population. L'an prochain, je vais me mettre à faire des micro guêpes là, pour parasiter ces pyrales. Parce que je pars du principe que la secticide ne marche pas, vu que vu qu'on passe. Pas forcément au pic de vol le pic de vol euh, il était la semaine passée mais vous voyez le maïs il est assez haut et moi j'ai jamais été partisan pour passer un insecticide pour pas faire 100% alors bah, seule méthode prophylactique que je peux faire c'était le broyage mais les micro je pense que si la population est plus élevée cette année L'an prochain il faudra que je fasse attention et je mettrai des micro-guêpes. Sinon en désherbage, je... là on est dans la chinte, c'est pas trop mal. Vous voyez, il y avait des mottes, hein. c'était pas pour... un joli terrain cette année, mais le maïs a poussé. L'important c'est qu'il y ait euh, du terrain en profondeur pour que le maïs puisse s'enraciner. Là vous voyez, euh, il va très bien.